Améliorer la performance de votre site internet WordPress. Mon nom oui. c'est Gilles Blas, je suis développeur web. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment vous pouvez procéder pour être en mesure d'avoir un site internet WordPress assez performant. Donc, si vous avez été longtemps dans l'utilisation de WordPress, vous avez certainement dû vous rendre à quel point c'est facile euh, d'installer et d'utiliser WordPress dans la gestion de son site web. Mais par contre, l'une des problématiques auxquelles euh, plusieurs euh, plusieurs propriétaires de sites web WordPress font face c'est la, la performance Donc, nous allons voir ensemble quelques éléments que vous pouvez valider ou quelques outils que vous pouvez utiliser pour être en mesure euh, d'améliorer la performance de votre site web et avoir beaucoup plus de conversions Donc, la première chose que je peux vous conseiller euh, c'est d'utiliser quelques extensions qui vous ont su, euh, que WordPress vous propose WordPress par exemple a des excellentes extensions vous pouvez utiliser pour être en mesure d'améliorer la performance de votre site web. Quelques exemples de ces extensions là, on a par exemple le Smush qui permet d'optimiser la qualité des images. On a par exemple la Light Cache qui permet de, euh, de, de, de de compresser tous les fichiers CSS, et JavaScript et aussi optimiser euh, le, le, le, le rendu de votre page. Donc, ça sont les extensions. C'est certain qu'il y en a, autre que vous pouvez par exemple vérifier et l'installer, ça peut, ça peut aussi vous aider. Euh, la deuxième chose que je peux vraiment vous dire par rapport à l'optimisation des pages WordPress, c'est de se rassurer, euh, d'éviter de, de surcharger le site web avec beaucoup d'extensions. Donc, si vous avez des extensions qui sont sur votre site et s'il y a des extensions que vous n'utilisez pas, il serait préférable de les supprimer complètement. Et si vous avez des extensions qui sont, sont désinstallées et qui ne, ne servent à rien sur votre site, plutôt que de les laisser là, il serait préférable aussi de les enlever complètement, tout simplement parce que les extensions qui, que vous installez, qui sont dans votre site, parfois peuvent avoir des impacts sur la performance de votre site Internet. Une autre chose que je peux vraiment vous recommander, c'est de valider les syntaxes HTML de votre site Internet. Donc, parfois, les codes qui, sont, qui ne sont plus à jour, ont, peuvent avoir aussi des impacts sur la performance. Et en prenant le temps de valider tout cet aspect-là, ça vous donne une idée assez précise. De, de ce qu'il faudrait retirer ou pas donc, et je pense que l'une des plus grandes recommandations que je, qui, peut, qui peut vraiment aider dans l'amélioration la, la, la, de la performance d'un site internet wordpress c'est le rapport euh, de l'analyse à l'issue de bon, pour savoir vraiment pourquoi votre site web n'apparaît pas sur les moteurs de recherche ce qu'on appelle souvent une analyse détaillée SEO donc cette analyse là vous donne une idée assez globale l'état de votre site internet et de ce que vous pouvez fixer et de ce que vous pouvez améliorer. Donc comme on le dit souvent, généralement euh, dans chaque site internet les problèmes peuvent varier sont assez divers. Donc si vous faites une analyse assez globale de votre site internet vous pouvez avoir une idée de ce que vous devez fixer ou pas. Donc, Je vais vous laisser par exemple un lien en bas de cette vidéo euh, pour, vous, pour que vous puissiez en fait faire l'analyse de votre site web et avoir une idée des différentes failles ou des différents problèmes de performance que vous avez. Et certainement, vous pouvez générer, euh, de télécharger le rapport en PDF et peut-être le donner à un développeur ou même prendre le temps de le fixer par vous-même. Donc ça, c'est vraiment tout ce que j'avais avec vous aujourd'hui. Euh, et j'espère que vraiment ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'est un plaisir de continuer la conversation. Passez une excellente fin de journée et surtout portez-vous bien. Bye.